Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, on aborde encore les jeux vidéo. Écoutez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il se passe plein plein de choses, donc on a forcément plein de choses à dire. Et aussi pour ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet, ne vous en faites pas. Il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets tout aussi passionnants qui arrivent. Et puis surtout, j'avais aussi envie de vous répondre, de répondre à certains commentaires qui disaient que euh, le marché il est un peu saturé, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont inaccessibles. Hein, le ticket d'entrée est devenu trop important. Et puis qui se demandaient aussi comment on faisait pour avoir des tokens de jeux euh, à moindre prix c'est le sujet de cette vidéo la vidéo sera découpée en quatre grandes parties la première partie je suis désolée je vais faire un tout petit peu de théorie mais je pense que la dernière fois j'ai mal expliqué euh, le business model en fait en quoi c'est révolutionnaire en quoi c'est franchement magnifique je vais euh, revenir sur ce point là et vous allez voir que quand on a, quand on achète en fait des, des crypto de jeu token c'est pas vraiment un achat il faut vraiment le considérer comme un investissement dans la deuxième partie euh, bah là concrètement je vais vous montrer les launchpad hein, les plateformes dans lesquelles on va voir les jeux qui sont en cours de développement. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des tokens à moindre prix, ça c'est clair, comme pour les pour les tokens classiques, hein, les crypto-classiques. Troisième partie, je vous donne des astuces peu connues, mais qui fonctionnent pour avoir des tokens gratuitement. Donc là, on va voir dans cette partie-là comment gratter des, des tokens, hein, disons-le comme ça. Si vous êtes prêts, écoutez, on passe au premier chapitre. Alors dans ce chapitre, je réponds particulièrement aux personnes qui, qui pensent, enfin qui s'indignent du fait qu'il faille payer pour, euh, pour jouer au jeu. Alors il faut vraiment que je vous le dise vraiment clairement, heureusement... Heureusement qu'il faut payer pour jouer à ces jeux-là. En fait, c'est précisément le fait de devoir payer pour acheter un équipement, un personnage ou qu'importe, c'est-à-dire pour rentrer, pour pouvoir jouer dans le jeu, qui fait que tout ce business model est complètement viable. Alors, pour mieux expliquer mon propos, je vais simplement vous rappeler comment ça se passait avant, parce qu'il y a une histoire hein, des jeux vidéo et, du... et des modèles économiques. Ceux qui sont de ma génération, ce qu'il fallait faire à l'époque, il fallait qu'on ait une console, donc on achète une console, qu'on achète des manettes, qu'on achète des jeux à chaque fois pour pouvoir jouer. Alors, on jouait une semaine, un mois, qu'importe, puis ensuite, bon, bah voilà, on passait à un autre jeu. Ensuite est arrivé le modèle qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle freemium qui était gratuit, où là on a eu, c'était avec l'arrivée d'Internet et de nos smartphones surtout, et là on a eu pléthore de jeux vidéo, mais est-ce que je dois vous rappeler que les jeux vidéo qu'on a eu à ce moment-là, de type Candy Crush, Farmville, etc., c'était d'une qualité, euh, c'était moyen. Alors c'était gratuit, tout le monde pouvait y participer, mais vous connaissez l'adage mieux que moi, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et oui, là je vous laisse deux minutes pour faire le parallèle avec YouTube qui fonctionne un peu sur le même, euh, qui fonctionne carrément sur le même principe, on va dire. Mais je parlerai de YouTube et de son business model dans une prochaine vidéo, vous en faites pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est euh, le basculement quand les, les studios de développement se sont dit bah, « on va faire aussi du freemium ». Et typiquement, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît, on va prendre l'exemple de Fortnite. Fortnite aussi s'est dit bon, « bah, nous on va faire gratuit, tout le monde pourra y jouer, que ce soit sur console, sur ordinateur, sur smartphone, etc. » On ne demande pas de payer. Donc le jeu a fait un carton avec des millions d'utilisateurs et la société a généré pas moins de 2 milliards de dollars de le chiffre d'affaires 2 milliards de dollars c'est énorme ça a propulsé la société parmi les sociétés les plus lucratives de notre époque et en plus en un temps record mais ce qui m'intéresse que je dois vous rappeler là c'est que les deux milliards ils sont allés où ils sont allés dans quelle poche et eh bien ils sont allés directement dans les poches des développeurs de Fortnite. les joueurs eux n'ont rien gagné ils ont gagné ils ont gagné que dalle et surtout on va dire la vérité ils ont perdu de l'argent c'est à dire que toutes les armes les équipements euh, tout ce qu'ils ont acheté n'a aucune valeur en dehors du jeu une fois qu'ils éteignent la console une fois qu'ils éteignent le jeu, tout ça n'a plus d'importance. C'était comme ça pour les jeux vidéo jusqu'à jusqu justement l'arrivée de la blockchain où là, quand vous achetez un équipement euh, ou quoi que ce soit sur un jeu vidéo, ça a un sens, ça a de la valeur parce que vous pouvez le trader, le revendre à un autre joueur. C'était ça, c'était ça que je pense avoir mal expliqué la dernière fois et puis je n'ai pas de souci avec ça. Mais en tous les cas, c'est bien ça qui est révolutionnaire. C'est le fait que le gâteau, si vous voulez, le chiffre d'affaires, que ce soit, imaginer les 2 milliards de Fortnite, il soit juste redistribué à tous les joueurs à partir du moment où ils ont passé du temps sur sur le jeu à partir du moment où ils ont contribué à son développement parce que c'est ça hein, qui se passe et donc voilà pour Fortnite comme pour beaucoup de modèles freemium c'est super sournois c'est à dire que c'était gratuit à l'entrée mais il n'empêche qu'il fallait payer beaucoup pour pouvoir jouer donc quand on vous demande de payer quand vous allez sur les jeux play to earn crypto et dans lesquels on vous demande de payer de prime abord pour acheter un équipement ou un terrain il faut se réjouir et puis bien sûr les jeux euh, bah, quand ils quand ils atteignent une certaine popularité quand il y a pas mal d'utilisateurs etc évidemment les en question prennent de la valeur et c'est tant mieux ça veut dire que si vous aviez investi sur ces jeux là croyez bien que vous seriez vous, vous seriez ravi de voir que les prix explosent maintenant que ça s'est dit on peut passer au chapitre 2 celui qui vous intéresse normalement à savoir comment on fait pour trouver euh, les futurs jeux alors, vous savez, avec les jeux vidéo, ça se passe un peu de la même manière qu'avec les crypto-classiques. C'est-à-dire que là aussi, on va y avoir des pre des ICO, etc. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, parce que je suis plutôt adepte de, de ce type d'investissement. Sachant que maintenant, puisque on est dans les jeux vidéo, il y a maintenant des plateformes, des launchpads hein, aussi, qui sont dédiées et consacrées aux jeux vidéo. Euh, par contre, euh, je pense qu'il y a une tondeuse pas très loin, donc je vais faire une pause et on se retrouve juste après. Euh, on reprend et vous avez un peu montré l'histoire des ICO hein, et qu'on était arrivé aujourd'hui à la forme des ICO. Et bien pour les jeux vidéo, on arrive à une nouvelle forme qui est les IGO, donc Initial Game Offering. C'est un peu le même principe, mais là donc euh, pour les jeux vidéo. Alors petit disclaimer qui a toute son importance. Vous savez quand vous investissez dans une ICO, euh, c'est quand même assez risqué parce que euh, le, le jeu n'est pas encore sorti. C'est à dire que vous faites quand même un pari. Alors c'est quitte ou double parce que si, si vous investissez dans le jeu qui va cartonner, admettons que vous aviez investi au début, avec avec Axie, par exemple, eh bien, comment vous dire, c'est jackpot pour vous. Par contre, à l'inverse, si vous investissez dans un jeu qui ne prend pas, eh bien là, votre investissement sera caduque. Alors, il faut faire la part des choses, il faut regarder les bonnes métriques, comme le nombre d'utilisateurs, s'il est croissant ou pas, il y a quel degré, etc. Enfin, il y a des métriques qui sont plus importantes que d'autres. Et surtout, la communauté. Euh, la première plateforme que j'ai trouvée intéressante, ça s'appelle Game Starter. Donc, hein, comme on voit au nom. Alors, ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, c'est la c'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle veut cibler non pas seulement les crypto-enthousiastes, mais surtout les joueurs de jeux vidéo, donc ça peut élargir l'audience. Alors, sur la plateforme, par exemple, on voit les futurs jeux qui vont sortir. Et il y a, par exemple, Dark Frontier. Donc, on peut prendre le temps de regarder le jeu, l'équipe, etc. Pixel Pix et puis Project Seed. Project Seed, c'est un jeu qui va sortir sur Solana. Moi, par exemple, il m'intéresse tout particulièrement. Mais euh, il y a plein d'autres jeux comme ça. Ce n'est pas la seule plateforme. Moi, je l'aime bien. Et ce que je voulais vous dire, c'est que euh, dans ces plateformes-là, vous, vous n'êtes pas obligé d'investir euh, pour investir. C'est-à-dire que vous pouvez simplement avoir un panorama de ce qui va se passer et puis faire sinon comme moi. moi je suis plutôt Tendance, comme vous le savez, pour certains, pour ceux qui me suivent, j'aime bien investir moi dans les, les, les tokens de ces plateformes là, c'est-à-dire au-delà des jeux, j'ai plutôt investi sur le token Game Starter par exemple. Il y a une autre plateforme qui fait beaucoup parler d'elle, euh, je pense qu'elle a un énorme potentiel, c'est un peu le même principe. Ça s'appelle CD Found. Alors pour CD Found, ça fonctionne un peu comme pour les autres Launchpad, c'est-à-dire qu'il y a un système de, de tiers, c'est-à-dire que plus vous allez avoir le token de la plateforme, en l'occurrence le CD Found, plus vous allez pouvoir investir dans les jeux. Alors je euh, je comprends très bien s'il y a des personnes qui me disent que, que c'est élitiste, que ça devient inaccessible. En effet, les Larchepads deviennent de plus en plus inaccessibles. Je vous dis, moi, j'en participe à beaucoup et je vois bien qu'aujourd'hui, les prix, euh, bah, c'est devenu cher, tout simplement. Par exemple, pour CDFound, le tiers 1, des, il faut déjà avoir 250 tokens, ce qui n'est pas rien, mais il y a quand même des investissements qui restent accessibles, c'est-à-dire on ne vous demande pas euh, d'avoir euh, 10 000 tokens pour pouvoir participer. Donc, ce qui est intéressant avec CDFound, moi, j'en ai acheté sur Qcoin, une plateforme que j'aime beaucoup. En en ce moment mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo et puis il ya une autre plateforme qui commence à faire parler d'elle c'est GameFi alors elle est vraiment encore qu'à ses débuts c'est à dire qu'on peut encore investir euh, dessus euh, dans son ICO justement et euh, là ce sera un launchpad dédié aux jeux vidéo je pense qu'elle a quelque chose d'intéressant même si je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce qu'elle n'est pas sortie mais en tous les cas on pourra stacker par exemple des tokens de jeux vidéo donc elle a un gros enfin euh, elle apporte une innovation qui peut être intéressante alors pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux en IDO, il hein, faut encore attendre, pour l'instant il y a Make Master, mais euh, je voulais surtout vous montrer les performances pour vous dire à quel point ça peut être vraiment un bon plan en fait, à quel point ça peut être rentable d'investir dans les IDO. Donc euh, comme vous pouvez le voir, les jeux qui, ont, qui sont sortis sur GameFi ont eu un énorme rendement. Alors bien sûr, on nous montre la TH, c'est-à-dire le prix le plus haut, mais tout de même c'est très prometteur, c'est-à-dire que ça c'est que le début, vous imaginez déjà à quel point le retour sur investissement a été extrêmement gagnant. Je vous parle même pas du token Gamefi hein, qui a été vendu à 1 euro et qui, euh, qui a atteint 76 dollars juste pour vous dire à quel point c'est fou. Et peut-être on peut présupposer que ce sera à peu près la même chose pour Mac Master, même si on ne sait rien euh, bien sûr du futur. Alors euh, je vous dis aussi rapidement moi comment j'ai pu investir sur Gamefi. Moi pour Gamefi j'ai pu y investir en fait avec la plateforme DAO Maker qui est l'une des plus anciennes. Et d'ailleurs souvent les jeux, dont... enfin, les jeux que j'ai connus en fait c'était euh, sur cette plateforme-là. Donc aussi, elle est hyper intéressante. Euh, vraiment, bah, moi, je suis ravie quand même pour euh, l'IDO de GameFi. Bon, vous voyez que là, c'est fini, mais il faut quand même rester un peu à jour. Il faut regarder un peu ce qui se passe. En tous les cas, pour DaoMaker, je pense que ça mérite une, un tutoriel pour vous expliquer comment ça marche. Mais euh, le ticket d'entrée, il est quand même bon à 500 dollars. Donc voilà pour les plateformes les plus intéressantes. Et comme vous pouvez le voir, on est encore qu'au début. C'est-à-dire que franchement, ces plateformes-là, elles ne sont pas encore finies. Et euh, si franchement, si on faisait l le, le Parallèle avec la première pépite d'or qui avait été trouvée en Californie en 1848, on est à peu près en 1848-1849. Vous voyez bien que même les plateformes, elles ne sont pas euh, entièrement finies. Donc, c'est dingue. C'est euh, ouais, le moment de, de, de rentrer, je pense. Alors, maintenant, maintenant qu'on a vu ça, vous vous dites, OK, il fallait quand même encore euh, être un investisseur et puis avoir les moyens de participer. Comment on fait, franchement, comment on fait pour avoir des tokens moins chers On passe donc euh, dès maintenant au chapitre 3, Comment avoir des tokens au moindre prix Je vais vous donner des astuces concrètes, pas de baratinage, pas de plateforme ou quoi. Je vais simplement vous dire que là, quand vous trouvez un jeu qui vous plaît, mais alors vraiment qui vous plaît, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir pas seulement de l'argent ou même pas, pas beaucoup d'argent, mais surtout du temps. Si vous sentez un jeu comme ça qui vous plaît profondément, n'hésitez pas, franchement, sérieusement, n'hésitez pas à taper aux portes, c'est-à-dire n'hésitez pas à contacter les développeurs de jeux vidéo en leur montrant clairement votre enthousiasme et euh, ne dites pas, oui, euh, envoyez-moi des tokens ou quoi, mais montrez en quoi vous pouvez être utile. Vous pouvez nécessairement être utile, même en essayant le jeu. On peut vous donner des accès privés, on peut même vous donner des tokens pour pour essayer le jeu. Enfin, les early adopters, les personnes qui vont jouer au début du jeu, sont très recherchées par les studios de développement. Donc, n'ayez pas peur, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, et là, concrètement, vous avez tout à gagner. Vous envoyez un email, vous les contactez par Twitter, et vous leur dites, ne serait-ce que vous êtes prêt à, je ne sais pas, par exemple, traduire quelque chose, ou essayer le jeu, ou même à partager sur vos réseaux sociaux. Beaucoup de joueurs cherchent des ambassadeurs, vous pouvez le voir, hein, par exemple, à Project Seed, le jeu sur Solana, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, ils recherchent des ambassadeurs, même si très souvent ils cherchent plutôt des influenceurs à ce que j'ai remarqué mais quand même ils sont quand même intéressés par des personnes qui sont intéressées par le jeu donc ce que je vous dis pour les personnes qui, qui n'ont pas les moyens d'investir dans des jeux et pourtant qui vous plaisent allez-y envoyez des emails inscrivez-vous sur leur discord franchement tapez aux portes vous seriez de voir les réactions. et d'ailleurs euh, je fais juste une parenthèse vous savez le succès fou d'Axie Affinity il est dû à quoi en partie euh, le jeu a mis en place des bourses c'est à dire qu'ils ont envoyé des tokens gratuitement Axie hein, aux joueurs pour qu'ils se lancent des joueurs qui n'avaient pas les moyens Moyen, et ça a participé grandement au succès d'Axie. Maintenant il faudrait que les studios de développement comprennent à quel point c'est important de distribuer au départ des tokens gratuitement. Donc voilà il y a cette option là et puis l'autre option c'est aussi les airdrops. Justement quand vous arrivez au début d'un jeu déjà très souvent ils nous donnent des airdrops pour qu'on qu puisse jouer donc participer aussi aux airdrops. De toute façon de manière générale les airdrops c'est très simple on vous demande simplement de retweeter, de partager sur vos réseaux sociaux donc ça vous coûte rien juste un peu de temps et en tous les cas vous pouvez avoir des tokens euh, gratuitement. Donc voilà, pour les airdrops, je ne peux que vous conseiller Market Cap. C'est plutôt bien fait. Une fois que vous vous inscrivez, vous y participer gratuitement et plutôt facilement. Alors voilà, sans surprise, c'était ça hein, les méthodes pour en avoir euh, gratuitement. Mais en tous les cas, elles marchent vraiment. Donc euh, n'hésitez pas à le faire. Faites toujours vos propres recherches, d'Ior, comme on dit tout le temps. Alors maintenant, fin de la vidéo, je pense avoir un peu tout dit sur ce sujet. S'il y a des jeux qui vous intéressent, euh, j'ai bien aimé la dernière fois où il y avait des connaisseurs de jeux vidéo qui ont partagé leurs jeux. N'hésitez pas à le faire. J'aime bien, je suis à 100% là-dessus quand, euh, bah, quand vous vous partagez entre vous entre nous des tips et des astuces. Vraiment, c'est sympa de, de, de le faire. Euh, je prépare des tutoriels sur certains jeux. Euh, D'ailleurs, je pense que même quelques jours après la, la sortie de cette vidéo, je vais vous balancer quelques tutos hein, parce que il faut... Je sais que certains attendent de me voir jouer de que je vous montre mes talents de gameuse ça va pas tarder, même si au départ je vous montrais plutôt des jeux liés à la DeFi, on va rester dans la GameFi en, dans un premier temps. Ensuite je vous montrerai comment je joue à Fortnite etc. Et aussi je vous souhaite du fond du cœur de trouver un jeu qui vous correspond, un jeu qui vous plaît, c'est-à-dire au-delà de l'investissement un jeu dans lequel, dans lequel vraiment vous prenez votre pied, il y en a forcément un qui vous attend. Donc euh, voilà, je vous remercie de regarder ces vidéos et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine, euh, pour une prochaine vidéo d'un sujet, je pense, un peu plus général. Ouf, c'est fini les jeux vidéo Thank you.